ça arrive là-bas Justement là où personne ne défend euh, Si, tranquille, y a moi Je check, euh, ni t'inquiète Ok, non, je check plus C'est bon en fait, je check agent, hop Oh c'était dégueulasse. <rire> ah mais j'avais aucune idée hein J'ai juste full par la porte pour en espérant qu'il mettre là Je savais pas du tout qu'il était là moi Ah là là, putain t as, t as. Ah là, y'avait un dodge, y'a plus de dodge. D'autres questions Macaroni à ta droite. Fais gaffe, euh. Mais avec mon lag, c'est pas du tout pratique. est blessé, je m'en occupe. Qui me sauve de Merci à toi. Oh. Bah, pas ni en vrai. Fait. Mais sérieux J'en ai eu 3 de la même manière J'ai été exclu du match parce que j'ai une connexion